Au frère que ah, nous faisons un cadeau, nous avons besoin de 10 personnes pour me faire un cadeau. 10 personnes pour me faire un cadeau, c'est 10 personnes qui ont passé un mauvais jour hier. Ah, comme si vous n'avez pas mangé. L'autre part, il n'y a pas de faire un cadeau. Ou papa, je vais manger pour manger. Pour ça, bon, Dieu fait pour moi me choisir, 10 10 à yon offrant ça, on deux boîtes ça. Faut sincère hier ou, ou, yeah, ou t'es mal passé journée Et faut sincère acter tout le sorti là. Ou papa, pas manger la car pour manger. Donc, 10 bons passé pas devant, n'a pas le prend offrant ça, nous-mêmes pour nous séparer nous-mêmes. 10 moun. 10 moun venez. Faut que vous sincèrez que l'homme hier ou pas te manger. Et faut sincèrez que l'homme arrive la caille ou pas te jouer dans hier ou manger après jouer dans. 10 moun. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous n'avons pas besoin de venir encore. C'est suffit. OK, bon. Si quelqu'un a là, fraternel, OK, le monde s'est à nous mettre en paix. Venez, OK, venez. OK, nous même nous ne parlons pas. OK, venez. Venez. Personne n'a sa grande OK. OK, nous pas besoin de venir encore. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok Venez, parce que quand... Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, pas fait ça. Pas fait ça, nous, chita, venez. Ah, Madame, ça, venez. Voilà. Parce mm que -hmm. quand il y a des levé là, Ok. Nous-mêmes, okay. nous pouvons pas les séparer. Ça. Nous ne pouvons pas séparer. Moi-même, je ne Action de grâce, c'est un qui est pour moi. Et je ne Bien. Yeah? Ok. Ça fait combien de monde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 monde. Ça veut dire qu'on a que quantité de monde, donc monde qui il a pas mangé hier, les autres sont encore, il n'y a pas mangé. Il n'y a pas mangé mangé. Il n'y ils mangé mangé mangé. Il n'y a pas mangé mangé, pas mangé. C'est ça que c'est dit à un homme de gagner le monde c'est perdre perd son âme. Il y a un grand âme plus important pour le Seigneur que tout ce qu'il a possédé sur terre. On va l'accepter, grand goût de chouer un grand monde et puis vous même manger et gaspiller la carotte. En plus, nous venons dans ce là. nous dans un jeune. Nous devons nous lancer nous traduisent. nous là. Nous tout tout pas qui qui qui Papa Pierre ouvre tout les boîtes. Papa a un ou même bayol Et bam prend un monde comme chef. Bam prend un bon monde comme chef. C'est chrétien nous y ne pas pas le faire discussion. Bam vérifier pour moi qui quand il t'offrent l'offrande ça. Bam moi. Moi qui suis un petit Ok. Non, il ne va pas bien. Moi qui suis séparé. Moi qui suis séparé, je ne pas être gourmet. Je connais ça qui a craqué les jeunes gens là-bas, mais nous là. Moi qui suis séparé, okay. moi, moi, ah, bon je bon, bon. moi-même. Moi et moi qui suis séparé, moi-même. Moi qui moi, suis séparé. Ok, prends ça, viens mettre là. Moi qui suis séparé. Ramassé, mets là. Mettez-le là, papa papier, papa, papier, mettez-le là, oui, prends ça, vous mettez mettre là, mon cap séparé Hein? moi cap séparé Merci, ma chérie, moi vais cap séparé moi cap séparé Mais maman Non, moi cap séparé, mais c'est mon cap séparé non, qui t'aime séparer. Non, non, non, non, non. Non. non. L'abjouine, tout a abjouine. Et moi, je suis séparé. Moi, je suis séparé. Non, débarre, débarre, débarre, débarre. Moi, je suis séparé. Moi, je suis séparé. Allez, maman. L'abrivé. Ouvrez un enveloppe ça. Ouvrez un enveloppe ça. Allez venez venez venez allez allez à papa ouais on oublie là je à avec. avec allez venez venez ma fille tout le monde a besoin. Allez. Venez. Ouvrez. Ouvrez l'enveloppe. Où mettez Kemel dans mon On lit pas en pile. Ouvrez l'enveloppe là. Ouvrez. ouvrez. Allez. point l'autre là ok allez allez où ouais, est un flop encore..? Hein..? Pas bah, encore..? Me voilà..! Allez..! Allez..! Allez..! Uh, pour que un monde qui vienne là pour quoi compter 100 dollars oui Ah moi tu me fais OK OK OK <coughs> Hein qui sont dit. Je n'ai oui, le médicament pour me de brasser depuis des semaines passées pour te manger le macabre. Mais oui, il y a un machin avec. médicament, il y une semaine vous me brasser pour te bras, manger le macabre. Oui, oui, oui. Ouais, oui. Pour oui. te manger le bac à macabre. Bon, oui. bon, on va encore. <laughs> <Allerger>. <laughs> Allez, je Allez. Allez, copie la taille, bon ok? Allez. Oui, il m'a allez. allez. Et où, même, petit petit? Hein? Je dit comme ça pour pouvoir qui, ça. ça qui, ça? qui, <laughs> okay. Okay. ok. Ok. Ok. Voilà. Ok Ok Qu'on y a tout le monde net levé campé